pour euh, Castlevania, donc les aventures de Simon, le coach surfeur qui vient dans mon château. <rire> allez, on y va. Alors, prenez donc la manette de combat et allez-y, appuyez sur start. sur start. Starton, starton. Euh, Castlevania. Ah, petite scène d'introduction. C'est un vaisseau spatial derrière ou... Qu'est-ce que c'est que ce truc qui vole derrière ah, ah ça y est, est Les bien. bonnes musiques et les couleurs dégueulasses voilà. Ah ça, qui... sent de, ça sent de... ça vomi derrière Alors on essaye d'éteindre les flammes là au lieu de sauter au-dessus hein. et... ah, euh... Qu'est-ce que c'est -ce J'en sais rien, on dirait qu'il a enfin récupéré ah. un meilleur fouet Après 2 euh, mètres de jeu Ça, je peux comme vous. Oui, il a pas oh, Les une couleurs une... sont horribles. C'est si ça, ça consomme des cœurs. Tu en as 15 en haut. Ça va lancer des tacs. Ouais, cette... Bon, graphiquement, on a vu pire. Ah, des fantômes et du clipping qui t'attaquent. Ah, je croyais que c'était une option. Euh, ça, ça arrête le temps et ça doit cramer un mort de cœur, je crois. Comment on le lance euh, Peut-être en appuyant sur ça, et euh, tire. On verra plus tard. Faut péter toutes les bougies. Ah de l'argent. Ah ouais, il s'enrichit un petit peu. Ouais. Ça c'est. Ouais. C'est encore un sim. Ça c'est pour le dépenser sur Twitch. Putain. Sûrement sous l'escalier. Ah, attention un hein, toutou, ah, il fallait s'accroupir hein. Il est déjà à moitié mort. Hello. Alors pour monter un escalier, je pense qu'il faut avancer, appuyer sur la flèche du haut accroupie. Bon, on saute, ouais bien joué. Alors c'est beau quand ça bouge pas, mais dès qu'il se déplace c'est horrible. Hein. N herbeilleux. N herbeilleux. Ah Un mur. Magnifique. Alors essaye de fouetter le mur. Est-ce qu'il n'y a pas un truc caché dedans Ah, un monstre. Un monstre. Non. Non. Ah. Peut-on monter les escaliers Oui. Il faut que tu arrives à appuyer sur la flèche du haut et avancer ah, en même temps. Ah oui, oh c'est tellement dur. Oh là là. Ah, il oui, s'est fait toucher en plus. C'est compliqué les escaliers. Hein euh, ouais, je pense qu'il y a du rhumatisme ou alors. Euh... Ou alors pire que ça, un problème au niveau anal qui va. Voilà. Oh Qu'est-ce que c'est -ce donc euh, je ne sais pas. Ça, c'est une porte. Il ouais. arrive à ouvrir les portes. Oh, belle les... porte. Ah, il y a un petit escalier planqué là. Voilà, Donc. il s'est blessé en tombant de l'escalier. Il faudrait la monter sur l'escalier. Voilà. Je voulais pas donner la marque, mais évidemment, les deux l'ont fait en même temps. Ah Il va oh, mourir ouais. avant de réussir à prendre l'escalier. Ça, c'est de l'eau bénite. On de fouetter ah. le mur à droite, là, quand même. Oh ah, De la vie. Allez, on fouette les chauves-souris, on fouette tout, là. C'est un jeu mmh. un peu sadomasochiste, mmh. Alors, Est-ce qu'il y a une princesse à fouetter quelque part, On s'amuse un peu Allez, on va essayer l'escalier, là, le petit escalier caché, là. Allez, à gauche, à gauche, à gauche. Oh Ouais. Oh, bien ah. joué, il a réussi à prendre l'escalier. Oh là, je sens que ça va être difficile, là. Ouais, ouais, ça va être difficile. Donc là, évidemment, s'il se fait toucher pendant qu'il saute, il est mort. Et il est déjà quasiment mort. Ah, je peux pas autour. <rire> je veux de la vie. Ouais, mais c'est pas de la vie, ça c'est juste des options. C'est pour lancer l'eau bénite, là. Il a toujours pas trouvé comment faire. Flèche du haut, peut-être, et tire. Ah ouais. Voilà. C'est ça ça marche pas, et il va crever déjà. Un peu long, ah, a Plein d'argent, mais alors la vie... Euh... Ah oui, oui, oui, oui, bon, ça va. Ah, ça recharge juste ah. de l'arme. Ouais, ça a l'air d'être des contrôles assez assez frustrants. Hein. Alors, est-ce qu'il va réussir à sauter et à avancer en même temps Ah, bien jouer. Oh c'est beau. Allez vite remonter l'escalier et se casser de là, parce que c'est trop dangereux Ah, il formidable Ah, y a une belle porte en haut là Eh non, Allez. ça serait trop ah, simple de pouvoir monter sur l'escalier directement Oh là là Allez, au suivant ennemi qui... qui pop... Attention, attention Ah attention, ouais, là, attention faut ah. sauter, faut sauter Oh, je t'ai sauvé la vie Je connais même pas les contrôles, Pitting. Non. Oh. oh, ce bug! C'est calculé. Il y a moyen de, de tricher. Il va à faire un mètre de plus. C'est discret ces ouvertures de porte hein, pour pas se faire remarquer. Ah, ah. Tout ce clipping là. Eh oh, oui, c'était sûr. Gars, ah, il n'a pas loupé l'escalier. Il n'éteint plus les bougies, il est déjà au bout de sa vie. Dites-moi donc où oui, est la princesse? trop pressé derrière la princesse ah. Il va y avoir 15 000 boss avant Il y a un truc en haut, fais gaffe Au dessus de toi, là, c'est une chauve-souris Ah c'est un boss oh. Allez on ramasse l'option, allez on saute Allez, euh, allez pas trop tard ah. Ah. Et voilà, ah. non tu peux pas partir, c'est un boss <rire> Ah alors, potion il a le où, pouvoir du clipping ce boss, il disparaît à moitié J'ai pu envoyer des potions je, je n'ai pas la touche. Flèche du haut. haut. Elle est trop haute. Tu vois, elle la touche sera pas là. Ah, ah, là, ah là là. <tri> bah, On va prendre notre option et la hache, elle va tirer en cloche comme ça là. Ouais, tu vois là sur les corps. Non dommage. Attends qu'il bouge pas là. Voilà, voilà. vas-y, tu vas en balancer trois là. C'est pas mal, t'as plus de coeur quasiment. Ah, ça recharge. Ah non, non, trop loin. Ouais, ça l'a bien entamé, hein. Si elle l'a touché 3-4 fois Oh là là, c'est bon. Oh là là, quelle victoire Ce talent. Oh, Il une récupère boule, une, boule. Une, une testicule magique. Ah, J'ouvre ma boule. Ah, ça recharge la vie. Oh là là, bien joué. Ah, il y avait du temps en plus! Oh, Il oh, oh. y a une petite deux ans, non! Carré. Oh, c'est une belle carte! Ça a l'air grand! C'est moi le carré bleu! On va voir un peu ce qu'il y a après! Ouais, bah, ça a l'air difficile, hein, déjà! Visuellement, déjà! Il y a plusieurs musiques! Il <rire> n'y a <rire> déjà pas à tuer une bougie! Ah, oh. oh, ça, c'est puissant, je crois, les crucifix, les croix, là, ça, ça part! Là. Ça part tout droit devant, je crois, ou un truc comme ça. Nous avons un spécimen de White ouais. Knight à affronter. Ah, puis ça revient en plus. C'est un super objet en fait. Attention, attention ah voilà. ouais, Il est une puissance cet objet. Et si tu le rattrapes, tu le perds pas peut-être. Oh. On sent qu'ils euh, aiment le métal et qu'ils n'avaient pas les outils pour en faire. Et attention à la chauve-sourire en haut à gauche. Ah là là Ah bah ouais mais... C'est tellement lent. Ouais, ouais, ouais, Ah là je pense qu'il y a moins de l'éviter en sautant deux fois de suite, là. Et voilà. Allez. Ah, il est puissant cet objet, là. Allez, on saute. Ah, ce talent Ouais, et si tu le rattrapes, tu perds pas en plus. Pour moi, c'est le meilleur objet là, du jeu, là, limite. Ce qui est surprenant, c'est le côté random aussi, Des têtes de méduse qui se baladent. Oh putain Ouais, parce qu'il peut lancer le truc et donner des coups de fouet en même temps, donc c'est quand même vraiment fort. Non, on ramasse pas ça du coup. Oh. Bon, il arrive quand même à perdre, hein, mais il est plus fort. Hein. Saute. Ah et non, je me suis arrêté au moment. Ah, t'as loupé. Puis. Il ouais, faut des cœurs pour recharger le truc. C un mauvais... <rire> ah, il oh. a un c'est une autre option, tant pis. Tant pis. Alors les dagues, et les envoie horizontalement. Oh, c'est bien ça. aussi. Ouais, mais elles reviennent pas. Elles, elles ne reviennent pas. Elles sont plus rapides par contre. Notre objet était mieux. Là. Oh, il feinte. Ouais. Oh. oh là là. Oh, ça pue ça va il aurait être encore gentil il faut que de hits à ah, 10 heures d'un coup ah. <rire> c'est trop compliqué on sent que le jeu va être difficile ah, quand ah, le personnage oh, n'arrive ouais. déjà pas à faire un petit saut pourri euh. allez allez bon j'ai vérifié si la caméra s'est pas éteinte il des choses qui arrivent Non, c'est bon on a déjà vu un niveau et un boss je ah sais pas si on verra a... beaucoup plus que ça oh là là. Ah, ah Il est pas tombé. Oh. Il est pas tombé. Il est pas tombé. Non, non, non. Putain. Il ah, y a pas... un truc au-dessus, fais gaffe. Allez, deux coups fouet, deux coups fouet. Ah. C'est déjà super dur. On, est, euh, on a fait deux minutes dans le truc. Non, faut sauter là. Elle est chaude comme Ah putain. Il n'y a plus de le le bouton. A. Il Y'a a même pas... Ah si, il, il y a marqué. Les Alors la bougie, est-ce qu'il n'y a pas une option dedans Il prend même pas les bougies, le mec ah. ouais, bougies, Je ne les vois pas, ouais, putain, j'ai des... des lunettes de... De vue. De <rire> C'est vrai qu'on lui a mis un handicap quand même. Oh là Il a essayé de me niquer On souffre pour lui <rire> là, quand on voit les déplacements du personnage. On souffle pour les touches aussi. Là, parce que, ouf. En fait, si on saute, ouais, tu, ouais, tu peux sauter si on saute et qu'on n'a pas de droite, direction, ouais. en fait... Euh... Allez, prends juste les bougies, ne ah, pas putain. aller là-haut, parce que ça va prendre 5 millions. Il être une option. Là. Et il y a un temps limité dans le jeu, en plus. Ouais, ben, ça fait plaisir, peut-être. Je vois un compteur, il est à 210, là il descend. Ouais. Ah sac poubelle Alors, nice. le sac poubelle, il arrête le temps. Oh putain, oh, ça a euh, fatal. C'est un objet qui arrête le temps, mais à mon avis, ça consomme au moins 10 coeurs d'un coup voir plus Mais ça va figer tous les ennemis ça allez oh, ah, c'est ce, ce, aussi un jeu de plateforme ah, ah ça y est ça arrive c'est vraiment imprévisible saute il saute pas saute ah ok ouais, arrêtez le ça. temps ah, ah, t'as <rire> consommé combien de coeurs j'ai pas vu Beaucoup trop. Au moins 5, hein. C'est un objet puissant. Ouais, ça sent le... Ah sent le... Oh bah c'est foutu. Ah bah non, bah alors là... <rire> <rire> <rire> tellement moche qu'on n'arrive pas à décrire ce que c'est. Mmh.